ainsi, vous pourrez accumuler euh, vos, vos revenus passifs via cette plateforme-là. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Et n'oubliez pas, Olga Bani n'est pas conseillère en investissement. Je ne fais que faire ces vidéos à titre d'information ou de formation. Mais Donc, la plateforme en question s'appelle... Working Solution. Lorsque vous allez cliquer sur le lien en description de la vidéo, vous allez remarquer cette notice-ci. Welcome to Working Solution. We offer independent contractor. Bref, donc si vous vivez pas au Canada ou aux États-Unis, on vous dit que vous ne pouvez pas postuler. Mais dans cette vidéo, je vais encore vous dire que c'est possible de postuler. Je vais mettre en description de la vidéo le lien d'un VPN que vous pourrez utiliser pour pouvoir, pour pouvoir postuler. Euh, sur euh, walking Solution là, pour traduire la page vous allez faire un clic droit et vous allez cliquer sur traduire en français donc, ensuite vous pourrez euh, parcourir le site et lire n'est ce pas tout ce qui est possible euh, comme boulot sur cette plateforme ci donc vous pouvez venir là à guide pour savoir nous on va venir ici ce qu'on veut c'est qu'on veut travailler à, à domicile donc vous voulez travailler à domicile cliquez sur travail à domicile Ensuite, vous venez sur Postuler maintenant ou alors vous pouvez faire euh, plus de détails pour comprendre de quoi il est question. Donc, on vous répond ici. Donc, vous pouvez suivre cette vidéo pour comprendre comment ça marche, comment travailler euh, sur Working solution vous, euh, vous allez être amené à faire des tâches et ensuite vous serez payé pour ces travaux-là. Donc, pour un travail effectué, vous êtes payé. Donc, comment faire Vous allez juste suivre les étapes ici. Ensuite, vous pourrez venir ici commencer. Comment présenter une demande Technologie nécessaire, postuler maintenant. Donc, vous voyez que ici, vous avez... Euh, ici, vous avez... On vous dit comment postuler. Voilà, comment vous préparer Vous devez avoir... Euh, des écouteurs ou un casque. Donc, votre vous devez vous mettre dans un environnement assez calme parce que vous allez certainement faire des évaluations, vous serez amené à faire des rapports de façon audio. Donc, euh, vous devez suivre les différentes étapes ci-après pour pouvoir euh, remplir vos tâches et être payé. Si vous ne respectez pas vraiment euh, les instructions, c'est pas sûr que votre travail sera payé. Donc, assurez-vous pour surtout pour ce qui est de l'environnement audio, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros casque qui coûte cher, euh, même des écouteurs euh, simples, vous, vous pouvez faire l'affaire avec votre machine votre téléphone portable. Voilà, les amis, c'est la plateforme que je voulais vous présenter en ce jour. Je vais vous mettre en description un euh, comment on appelle ça le lien d'un VPN que moi j'utilise particulièrement et qui va vous permettre d'être au USA. Comme vous pouvez le voir, moi. Donc, en, en, en description de la vidéo, vous trouverez le lien du VPN à utiliser. Euh, il s'utilise aussi bien sur euh, PC que sur téléphone portable. Ou alors, si vous avez un autre VPN, utilisez-le et retrouvez-vous simplement au Canada ou aux États-Unis en quelques clics. Alors, les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Et on va se retrouver très bientôt pour voir comment euh, gagner de l'argent avec d'autres sites. Ciao, ciao